Bonjour Djibril Diop. Bonjour. Djibril Diop, vous êtes président du Parti Front pour la République du Sénégal, membre fondateur de la coalition IEAS Askanwi, oui. coordonnateur de la coalition IEAS Sénégal. Vous faites oui. partie des membres fondateurs de la coalition IEAS Askanwi. Que pensez-vous oui. de, de l'éclatement de cette coalition Je vais vous dire que je suis le chargé de l'organisation oui. et de la logistique et des moyens de la coalition IEAS Sénégal. Oui Bon, tout à fait, je suis membre de la, j'étais membre de la coalition Yehwi Afghanbi, dont nous étions des membres fondateurs. Oui. Vu la situation et le non-respect des chartes et la générosité, euh, de certains membres de la coalition, comme, comme, comme Khalifa Ababakar et Ousmane Sionco, qui, qui ont tripatué la charte de Yehwi Afghanbi, en faisant cette coalition leur propre entité, et prendre des décisions sans concerter oui. Ni convoquer les autres membres de la conférence des leaders. Oui. Vu ces manquements qui ont eu lieu et des agitations concernant certains leaders de Yéwi nous avons pris notre responsabilité, moi et d'autres leaders, oui. anciens leaders de Yéwi Afghanbi, pour mettre en place la coalition Yéwi Sénégalienne. C'était ça juste. D'accord, Parce que vous, avez, oui, vous oui. avez suivi ce qui mmh. s'est passé lors des élections euh, législatives. Ce qu'ils ont fait sur, la, sur la, les listes de Yéhia Kanbi, c'est qu'ils ont partagé la, la liste entre trois entités, le PASTEF, le PUR et, et aussi le Tahaou Sénégal. Ça s'est démontré au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Vous avez vu que les députés, la majorité des députés sont dans ces trois entités. Raison pour laquelle nous avons pu notre propre responsabilité en disant que comme nous ne pouvons pas poursuivre poursuivre le sénat ensemble, oui. il est normal que nous quittons les Yéhu pour mettre en place une nouvelle coalition électorale dénommée Yéhu Sénégal. Yes. Euh, oui. Donc vous avez quitté Yéhu oui, pour, euh, pour fonder euh, Yéhu Sénégal. Quelle est la différence entre Yéhu Askanoui et Yéhu Sénégal il y a beaucoup de différences, parce que nous, nous avons listé les problèmes qui s'est suivi à Yéry-Afghanistan et aussi nous avons pris notre propre responsabilité en tant que des leaders politiques qui ont que nous avons, dont nous avons partagé longtemps l'opposition et en même temps dans beaucoup de concertations concernant, concernant le dialogue politique dont certains membres ont été. Et nous avons fait un parcours exceptionnel pendant les élections locales, législatives. C'est pour cela que les différents manquements qu'on a vus dans Yéhu nous avons dit que certes, la chape de Yéhu c'est nous qui l'avons conçue. Maintenant, on quitte Yéhu Askenbi pour mettre en place une nouvelle dynamique politique, appelée Yéhu Sénégal, qui va concrétiser et, et participer au développement économique du pays. C'est-à-dire que des propositions concrètes, une nouvelle vision politique, Mettre en place un programme de gouvernance, euh, ce qui n'est pas le cas au niveau de Yéhi Akkambi, parce qu'au niveau de Yéhi on ne parlait pas de programme. Mais ici, on a dit que le, la, le premier acte qu'on va poser, c'est mettre en place une dispositif qui va permettre non seulement à des leaders d'aller discuter sur le propre sur programme, mais un programme d'ensemble et un pro, pro, pro, une vision... Pour euh, une vision alternative des politiques publiques que Maki a mis en place, s'appelait le plan Sénégal émergent. L'alternative, c'est ça qui nous a poussé à mettre en place cette nouvelle coalition du du Sénégal. Voilà. Et, et actuellement, que pensez-vous Parce qu'on qu qu qu pense que Yéhou Askani va éclater avec le rapprochement euh, de Maki et de Khalifa Sale. Que pensez-vous de, de ce rapprochement Bon, nous, à ce, qui, à ce qui me concerne, moi j'ai toujours dit que Khalifa Tal a toujours discuté avec Makassal. Ça, ça c'est sûr et c'est certain. Oui. Maintenant, nous sommes tous des acteurs politiques, ça, chacun est responsable. Khalifa Tal a son entité, il appartient à une, une coalition qu'on a partage plus. Les visions sont réelles. Euh, Mais euh, il a le droit, c'est à lui. Il faut poser cette question à Khalifa Tal. Nous, à l'époque, on l'avait dit. On avait dit que la masse et la vision et la démarche de Khalifa n'est pas loin de la démarche de Makita. Parce que nous, nous avons posé ce débat, parce que quand on avait il y avait une réunion qu'on qu avait eu à Yéry, à, à dans les acteurs du peuple, d'une mesure, le président de la République la, est à l'armée. Ali Fassal avait dit que celui qui ou quelqu'un qui si le président est à l'armée, chacun est libre à les répondre de répondre ou de, de ne pas répondre. Mais priver quelqu'un de ne pas répondre, à partir de la logique euh, politique. Maintenant, vous savez que Khalifa Sall a sa façon de faire, nous nous l'avons pas. façon de faire. Bon, je l'ai dit, je l'ai dit, dit que Khalifa Sall n'a jamais été loin de Makhitane. Moi, je l'ai dit, et je l'ai dit dans, les, dans la presse. Hier, ça s'est matérialisé, hier. Donc, entre Khalifa Sall le président de la République, ils ont partagé la coalition Bien d'abord, il y a ils ont eu des problèmes et que des gens se de Ils savent qu'ils ont des maîtres en sujet que personne n'ignore. C'est pour cela que moi, je me dis que sur des principes et des bases, nous, notre but c'est de se concentrer. Comment faire partie du sur la paix, la, trans, euh, la transparence et aussi une organisation des élections libres et transparentes C'est ça que nous... Qui ne préoccupe aujourd'hui même pas les histoires Fassal ou d'autres histoires. Mmh. Et mais pour oui. vous, selon vous, avant, en tant que politique, on vous demande oui. votre avis quelle doit être la, oui. la, la posture d'Ousmane Sonko euh, si euh, Khalifa Sall rejoint, je sais pas, euh, Makissal pour oui, l'élection présidentielle Attends, attends, je ne voulais pas en aller sur des désir entre Khalifa Saleh et Ousmane Sonko. Ceux qui nous ont fait un sale coup, ils n'ont pas allé, ils n'ont assumer. Nous l'avons dit, nous l'avons dit, lors y a eu des problèmes et des prémices au niveau de yéry nous avons posé ce débat au sein de yéry en disant que ce qui se passe à Yéry-Afghanistan a éclaté la coalition. Parce qu'il y en a des gens... Comme, les, comme on comme appelle les systèmes que son constructeur a toujours indexé parce que on peut pas comprendre on peut, on peut pas comprendre comment des gens euh, comme, euh, qui sont unis pour, pour, une, pour une cause c'est d'abord dans un premier temps de mettre en place une dynamique, dynamique oui. électorale qui va permettre de faire partie de et de discuter avec Macédoine mm. ça nous l'avons toujours bien noté, parce qu'il y avait au sein de l'Assemblée ceux qui s'avaient avec eux, c'est les classes de Khalifa et les autres, les euh, les adultes. Et le, nous, en ce qui nous concerne, nous avons toujours pour l'instant pour une un dialogue inclusif dont tout le monde se retrouve et qu'on discute des questions essentielles pour ce pays. Mais quant à la faction où les créateurs entre Ousmane et Khalifa, ils n'ont pas à les régler le problème. Nous, ça ne nous concerne pas. C'est eux qui nous ont fait des ça Ils maintenant Maintenant, ils, ils n'ont qu'à assumer. Parce que c'est lui qui nous indexait quand on a attaqué Khalifa Sale en disant que Khalifa Sale a fait du métier au balot, a fait du passage du gâteau entre les trois. Ousmane Sonko est sorti de nous attaquer. Et moi, en tant que responsable, je me suis sorti, j'ai dit qu'un jour viendra Ousmane Sonko va payer les pauvres. Et c'est à lui de régler ses propres problèmes entre Khalifa Sale. Nous, ça ne nous concerne plus et ça ne nous concernera pas. Euh, que pensez-vous de l'appel au dialogue du président Macky Sall Que pensez-vous de ce dialogue Oh, nous, nous l'avons déjà mmh. dit. Nous sommes les premiers quand on avait mis en place la transition du Sénégal. Mmh. Mmh. Nous avons vu que les énormes problèmes et manquements qui se trouvent au niveau du processus et au niveau de la climat, du climat tendu de la politique sénégalaise. Nous avons appelé à des concertations entre les acteurs politiques, y compris la société civile et les religieux. Donc le président peut-être à lu ça ou bien entendu ça, il a après au dialogue, nous, nous avons posé des, des questions et des arguments. C'est-à-dire que, comme nous étions des membres de, de la commission politique, nous avons dit qu'on avait discuté sur beaucoup de points. Il y en a des points qu'on avait trouvés d'accord et des points de désaccord et certains points qui étaient dans le planning. Et donc, dans notre communiqué, au président de la République, de matérialiser ce qu'on appelle les points d'accord de, de la mettre de qu'on puisse discuter sur ces points-là et comment, comment acter ces, ces, ces points de d'accord et aussi de continuer à discuter sur les autres points et sur l'article 29 et l'article L30 et l'article 57 et l'article 112 du code électoral c'est-à-dire que ce sont des actifs qui, qui, qui prennent toujours certains candidats qui ont des peines de prison, comme le cas de Khalifa le cas de Karim Mansawad, et aussi deux citoyens sénégalais qui ont pu dire comment discuter et échanger, échanger les termes de référence et tout dialogue Parce qu'on ne peut pas rejeter ou dire ceci ou cela. C'est d'abord, c'est la, la dans la tête. Moi, je dis que certains qui parlent en disant que nous n'allons pas au dialogue, ça mmh. les concerne. Mais aujourd'hui, le pays a besoin d'un dialogue sincère, inclusif, pour nous permettre d'aller dans, dans, dans les élections libres, transparentes, où il n'y aura pas de contestation. C'est ça, nous, qui nous anime aujourd'hui. D'accord. Et dernière question. Pensez-vous des incertitudes autour des, des, des, des potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2024, euh, Macky Sall, Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Karim Vad, Que pensez-vous des incertitudes autour de ces potentiels candidats Moi, je dis que ce qui va régler toutes ces questions, c'est d'abord de discuter dans un dialogue qui Maintenant, il y a, moi, j'ai toujours dit que le Sénégal, le problème du Sénégal, c'est les c'est Macky avec le troisième mandat, avec la troisième candidature, c'est Khalif Abba Bakassal et Karim Wad, les deux articles qui est inclus, et c'est le dossier de Ousmane Sonko. C'est les quatre, le dialogue, la mesure participe, beaucoup de, beaucoup de gens parlent par le mais le problème du Sénégal se situe entre les quatre. Maintenant, le Sénégal a eu des occasions plus tendues que ça, mais toujours ça se règle au niveau d'une table les actes étudiants. Nous, ce que nous disons que le dialogue, peut-être qu'il y a certains qui, font, qui disent que le dialogue ne le concerne pas. Maintenant, le dialogue concerne plus que les cas, Parce qu'il y a beaucoup de points qu'on qu doit régler. Même les gens, si vous rejetez le dialogue, au contraire, parce qu'il y a deux formes de dialogue. Il y a un dialogue autour, autour du processus électoral. Comment aller aux élections présidentielles Donc, nous avons vu la publication du calendrier électoral jusqu'en 2024 et après 2024. Après 2024. Et aussi, il y a un autre dialogue. qui va parler mmh. sur le processus et sur les autres. Oui. Ça, maintenant, nous, nous avons dit que nous attendons les termes d'élection. Parce, parce que, quoi qu'on puisse dire, il y aura un dialogue autour du processus électoral qui sera organisé par le ministère de l'Intérieur ou le ministère en charge des élections. C'est-à-dire que, comment aller aux élections discuter d'abord de la modalité du caution discuter du parlement hein, la question comment l'exemple et tout ça, et aussi sur le fichier, etc., que nous, nous refusons toujours pour la demande du fichier, quoi c'est des prérogatives. Et c'est une recommandation, c'est pour cela que nous, à chaque fois, nous disons, hein, le dialogue, ce que le dialogue intéresse le plus, c'est les cas, parce que tous les cas ont un problème. là le problème du mandat, le, les, les deux autres, les articles du Code électoral entre 29, 30, 57 et 112, l'autre des questions de dossier. Le dossier entre Addis le dossier contre Mandreignan et d'autres dossiers. C'est pour cela que le pays a besoin du ministre de la République. C'est nous dans notre parce que nous, dans, notre, dans, notre, dans nos partis, nous avons inclus le dialogue. Même le, le président de la République avait parlé de journée d'officialiser une, une journée du dialogue. Mais toujours, on entend de, de mettre en place Ou bien. Il y a beaucoup de questions qu'on de, qu devait discuter sur l'autorité en charge des élections. D'abord, il y a d'autres questions lors les, les organes et toutes d'autres questions qu'on avait discutées sur, sur, sur le dialogue politique qui tardent à se matérialiser C'est pour cela que nous en tant que des acteurs, nous attendons de voir quels sont les premiers après, après que le président nous donnera les termes de référence. Il y en a ceux qui parlent qu'on n'ira pas, qu'on n'ira pas. Mais il voit que les termes de référence vont sortir. Certains vont partir. Ceux qui parlent là vont partir, surtout à ce qui concerne le processus électoral. Voilà. Djibril Diop, je vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup. Et Je rappelle que vous êtes le président du Parti Front pour la République du... République du... Du Sénégal. Du Sénégal. C'est membre de la co coalition Yéhu sénégal, coalition sénégal yes. Voilà. Merci beaucoup. Ok, c'est moi qui vous remercie. Ok, c'est moi qui vous remercie. Okay.